Je contrôle le joystick, c'est la merde ma je contrôle le joystick, check du sale phonétique, langage poétique, parfois codé numérique, viens dans mon équipe, la trappe découpe dans l'eau Sous coupe volant dans ta vision, mon négate change de fuseau C'est que je vaincrai la peine J'ai les épaules pour le faire le name, ramenez les tous sans les baisses, c'est comment vaincre le pain, faudra pleine de gauche, ouais. plein de yuppies dans les poches, celui qui pèse qu'il empoche, c'est que je vais la peine, j'ai les épaules pour le faire, ouais. le qui porte le name, ramenez les tous sans les baisses, c'est comment vaincre le pain, faudra pleine de gauche, ouais. plein de yobi dans les poches, celui qui pèse qu'il empoche, m'emprunte je la fume ou la note et faut qu'on le fera, c'est pas le mal on te fera le brillo dit est t'es époué j'ai déjà le qu'on no fera tes gars sont sûrs des coups fort madre c'est une gars, elle veut me ken mais je suis pas qu'elle t'es pas elle le thème à la raide dit pas amen, amen. elle prête à amen les drinks sont wine elle veut que je la ramène en vie présente elle wine Pas sur venus sera pas voulu quand j'ai voulu Pas à venice d'égo quand j'ai voulu ta bide j'ai décimé dans le cercle comme un c'est que je vaincra la peine j'ai les épaules pour le faire ouais. Blacky e porte le name Ramenez les tous dans les baise, yeah. c'est comment vaincre le pain okay. Faudra plein de gauche, ouais. plein de yuppies dans les poches Celui qui paye ce qui l'embauche Coca Jack des miel, easy breezy Reçois près du ciel, rooftop BXL, easy breezy Cogné des putes, je les ai deboussolés, easy breezy Schengen sans les je parle à tous ces fachons. Easy, easy, easy breezy, yeah je pense à faire des maillots, je connais toutes les failles. Ici Brésil, Paris des francs-maçons. Je baisse langlo saxon ici Brésil. Je pense à faire des maillots, je connais toutes les failles. Ici Brésil, Paris des francs-maçons. Je ça langlo saxon ici, ici. C'est que je vaincrai la peine. J'ai les épaules pour le faire. qui ouais. m'apporte le nez. Okay. Ramenez-les tous sur les baisses. Yeah. C'est comment vaincre le pain. Faudra plein de gauche. Ouais. Plein de yobis dans les poches. Celui qui pèse qui l'empoche. C'est que je vaincrai la peine. Les épaules faut le faire, ouais Blanc qui va porte le name Ramener les doux sur les baies, ouais C'est comment vaincre le pain hein. Faudra de gauche, plein de gauches Plein de yopis dans les poches Celui qui pèse qu'il l'empoche